Bonjour, chers élèves de c 1 deuxième année primaire. Je vous présente euh, l'arbre Homo, qui est l'activité. Alors aujourd'hui, on va voir euh, les exercices à corriger ensemble. D'accord Allons-y. Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors, maintenant c'est la conjugaison. Ouvrez s'il vous plaît votre cahier d'activité page 7. Vous pouvez consulter votre manuel de français, page 14. Alors, conjugaison, le passé, le présent, le futur. Quand on parle de quelque chose qui est terminé, ça y est, c'est le passé. Par exemple, « Hier, j'étais à l'école. » Quand on parle de quelque chose qui est en train de se passer. C'est le présent, par exemple. « Aujourd'hui, je suis à l'école. » Quand on parle de quelque chose qui va arriver plus tard, c'est le futur. « Demain, je serai à l'école. » Alors, « Quand on parle de quelque chose. Hein, » Qui est terminé. Ça, c'est déjà terminé. C'est quoi? C'est le passé. Parce qu'on a ici le mot hier. Quand on parle de quelque chose qui est en train de se passer maintenant, c'est le présent. Aujourd'hui, je suis à l'école. Quand on parle de quelque chose qui va arriver, c'est le futur. Demain, je serai à l'école. Je serai à l'école. Alors, des mots aident à dire le passé, le présent le futur. Par exemple, passé hier, autrefois, il y a longtemps. Le présent aujourd'hui en ce moment maintenant. Le futur demain plus tard bientôt. Le passé hier autrefois il y a longtemps. Le présent aujourd'hui en ce moment maintenant. Le futur demain plus tard bientôt. Alors on passe aux exercices. Voici les jours de la semaine. Ce ligne en rouge le jour d'aujourd'hui. En vert tous les jours passés en bleu et les jours du futur. Bon. Je vous laisse choisir selon le jour que vous consultez, bien sûr, que vous voyez, bien sûr, cette vidéo. Alors, observe les mots soulignés, puis relis avec la phrase de droite. C'est ça, la phrase de droite, hein? c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur, qui convient. Par exemple, hier, nous avons fait une leçon de grammaire. Normalement, c'est le passé. En ce moment, nous terminons des exercices. C'est le présent. La semaine dernière, la semaine dernière on a pris une poésie. C'est le passé toujours. Le mois prochain, on ira voir nos correspondants. C'est le futur. Maintenant, la maîtresse nous interroge. Il n'y a pas de maître ici. Maintenant, la maîtresse nous interroge. C'est le présent. Dans deux jours, j'aurai fini de lire ce livre. Donc, c'est le futur. Alors, hier veut dire le passé, en ce moment veut dire le présent, la semaine dernière c'est le passé, le mois prochain c'est le futur, maintenant c'est le présent, dans 12 jours c'est le futur. Alors, on continue avec, euh, continuons toujours avec l'exercice 3. On complète chaque phrase avec l'expression qui convient. Nous avons regardé un documentaire sur les reptiles. Nous avons regardé. Hmm? En classe, nous faisons des dessins. La maîtresse elle, les affichera dans le couloir de l'école. Alors maintenant, exercice 4. Recoper ces quatre phrases dans l'ordre où ils se déroulent. Passé, présent, futur. Aujourd'hui, je me sens mieux. Depuis une semaine, je n'étais pas bien. Demain, je retournerai à l'école. Hier, j'étais trop malade. Je ne suis pas allé à l'école. Alors, on dit depuis une semaine. Depuis une semaine, je n'étais pas bien. C'est ça la, la première. Depuis une semaine, je n'étais pas bien. Non, non, non, Depuis une semaine, je n'étais pas bien. Hier, j'étais trop malade. Je ne suis pas allé à l'école. Aujourd'hui, je me sens mieux. Demain, je retournerai à l'école. Je répète. Je répète encore fois, depuis une semaine, je n'étais pas bien, c'est 1. Hier, j'étais trop malade, je ne sais pas aller à l'école, c'est 2. Aujourd'hui, je, je me sens mieux, c'est 3. Et demain, je retournais à l'école, c'est 4. Voilà, c'est tout pour le moment. À la prochaine vidéo.